Intégralement situé en Savoie, le massif de la Vanoise est un vrai massif intérieur de haute montagne. Si la Vanoise est considérée comme le royaume du ski alpin en France, elle reste également un lieu de randonnée incontournable. de Méribel jusqu'au Refuge du Sceau, une magnifique balade dans une nature très diversifiée. Le torrent qui s'écoule blanchâtre est dû à la dissolution des calcaires d'olomie combinés aux roches sulfatées qui s'ajoutent à celles du gypse et de l'anhydrite. очку ственn